Donc, je suis Alexandra Garosi, je suis docteur junior dans le service du professeur Lançon. Euh, je suis partagée entre les consultations donc, à, à l'hôpital de la Conception et le centre expert schizophrénie et dépression résistante à Sainte-Marguerite. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, de dépression et de dysrégulation émotionnelle. D'abord, je suis partie d'un cas clinique. C'est une patiente, Madame N, qu'on a eue au centre expert dépression résistante. Elle avait fait un premier épisode dépressif, donc, en 2017, qui avait été résolutif trois ans plus tard, avec prise de plusieurs traitements antidépresseurs. Quand on la voit, donc, elle est, elle a, elle a, elle a elle présente un épisode dépressif, donc, depuis 2021, et qui est traité, donc, par clomipramine, 150 mg par jour. Donc, au niveau des symptômes, donc, on a une thymie qui est basse, on a des culpabilités, des idées suicidaires, une anédonie et une aboulie, des troubles du sommeil, un trouble panique qui est ancien. Quand on creuse un peu, on trouve, en fait, d'autres symptômes. Donc une instabilité euh, des relations interpersonnelles, donc notamment une tendance à avoir des relations qui sont très fusionnelles, euh, que ce soit amicales ou euh, des relations amoureuses et qui se terminent de façon très brutale. Une instabilité de l'image de soi, donc ça, ça varie de quelques heures à quelques jours. Hein, c'est vraiment euh, soit euh, la tendance à avoir une très haute opinion d'elle-même, une très belle image d'elle-même. Et ensuite, c'est plutôt l'inverse totalement, c'est tendance à se dénigrer euh, de façon très importante. On retrouve une impulsivité, donc elle avait des antécédents d'abus de substances, en particulier euh, cannabis, avec, je ne me souviens plus exactement des, des quantités exactes, mais elle, elle en consomme énormément. On a une hyperphagie boulimique qui est encore actuelle avec euh, un IMC qui est très élevé, donc on a une obésité morbide. et des antécédents d'automutilation, euh, une dysrégulation émotionnelle, donc avec euh, des émotions effectivement, et notamment euh, une humeur qui varie euh, sur plusieurs heures à plusieurs jours et des suicidaires chroniques. Et ces symptômes donc, que j'ai présentés là, ils étaient persistants, même en dehors des épisodes dépressifs. Donc du coup, euh, on a eu envie donc, de travailler sur ces symptômes persistants, donc, euh, même en dehors d'épisodes dépressifs, donc, chez ces personnes qui ont une dysrégulation émotionnelle. Donc euh, c'est une méta-analyse qui est euh, en cours. Donc le contexte, c'est qu'il y avait deux méta-analyses euh, qui ont été faites entre août, une en août une en octobre 2011 pour étudier donc les traitements à utiliser donc chez ces personnes qui ont des dysrégulations Donc La première, elle étudiait donc les antipsychotiques. La deuxième, c'était les antipsychotiques, les antiépileptiques et les antidépresseurs. Et depuis en fait, ces deux méta-analyses, il n'y en a pas d'autres qui ont été publiées sur le sujet. Donc, au niveau de la méthode, donc on a utilisé donc les critères PRISMA, donc les recherches, c'était surtout sur PubMed. Donc, on a rassemblé donc, des essais contrôlés randomisés donc RCT euh, versus placebo ou versus bras actifs, pour évaluer l'efficacité de ces traitements dans la dysrégulation émotionnelle. Alors, au niveau des critères d'inclusion, il y en avait qui étaient communs sachant que bon, les RCT, il y en a, ils sont de différentes comme vous allez voir de différentes années donc on n'a pas toujours les mêmes critères, mais on avait quand même certains critères qui étaient retrouvés. Donc des critères de dysrégulation émotionnelle donc euh, DSM donc 4 ou 5 en fonction de l'année de l'étude. Euh, absence de troubles de l'accent associés en dehors d'un épisode dépressif. Euh, absence de pathologie neurologique associée. Euh, il y avait certains RCT où ils excluaient aussi des troubles addictifs, mais d'autres ne les excluaient pas. Donc, je ne l'ai pas mis là. Euh, au final, pour le moment, donc, euh, premier résultat, on a inclus donc, 33 RCT, donc entre 86 et 2018. <coughs> on en a 30, c'est bras actifs versus placebo, et 3 bras actifs versus bras actifs. Donc, j'ai arrêté les inclusions au 30 avril 2022, parce pour il n'y en avait pas d'autres. Et donc, le N, le N total, c'était 2712 patients. Alors, là, je vous ai mis un petit peu donc, les traitements qui ont été étudiés donc, en fonction de la, de la taille d'échantillon par ordre décroissant. Donc, on a des antipsychotiques, des antiépileptiques et des antidépresseurs. Donc, le lanzapine, c'est là où il y avait le plus de patients et la il y en avait le moins. Alors, les principaux paramètres étudiés dans les études, c'était des, des échelles. Donc, je vous ai mis quelques exemples des échelles qui revenaient le plus souvent. Donc pour la dysrégulation émotionnelle, on a la HDRS24. Euh, on avait aussi la MADRS, donc, qui est utilisée pour euh, la dépression, une échelle de dépression euh, dans la, dans le, au centre expert euh, dépression résistante. On avait l'anxiété, donc avec la HAMA, la colère avec la Staxi, l'impulsivité avec la BIS, le fonctionnement, euh, le CGI, la CGI, qu'on utilise aussi donc, au centre expert, euh, Trouble des relations interpersonnelles, donc c'était l'échelle de Zanarini, et les symptômes psychotiques qu'on peut retrouver notamment chez ces personnes avec des euh, symptômes paranoïaques transitoires notamment. Alors, Pour ce qui est de la dysrégulation émotionnelle et de l'impulsivité, <coughs> ce qui ressortait comme étant les plus efficaces, c'était surtout les antiépileptiques. En premier lieu, on avait le topiramate, donc entre 200 et 250 mg par jour. Donc, euh, Il a été étudié donc, dans 4 RCT qui ont retrouvé une efficacité, et il y avait une bonne tolérance. Donc, C'est un traitement qu'on va recommander plutôt en première intention. Ensuite, on avait la carbamazépine à 820 mg par jour, donc qui était étudiée dans deux RCT qui a retrouvé une efficacité. Donc, on la recommande plutôt en monothérapie euh, en alternative au topiramate parce que c'est quand même un, un inducteur enzymatique puissant, donc ça peut poser des, des soucis effectivement en polythérapie. Ensuite, ce qui ressortait, c'était le, le valproate, <coughs> donc dans quatre RCT entre 500 et 2250 mg par jour dans les études. Bon, L'utilisation est limitée, évidemment, parce que c'est tératogène. donc plutôt pour les hommes et les femmes ménoposées. Alors Ensuite, pour parler un peu de la lamotrigine, hein, qu'on n'a pas mise euh, donc, dans cette, ce classement, parce qu'en fait, la lamotrigine elle avait été étudiée seule dans une méta-analyse de 2020, donc, euh, qui regroupait trois RCT. Donc, on avait euh, deux RCT les, avec le plus petit « n », donc, qui retrouvait une efficacité effectivement dans la dysrégulation émotionnelle et impulsivité. Et la troisième RCT, donc, qui, avait le plus, qui était la plus récente et qui avait le N le plus important, 276, ne retrouvait pas d'efficacité. Donc les auteurs ont conclu à une absence d'efficacité chez ces personnes avec dysrégulation émotionnelle. Ensuite, pour ce qui est des symptômes psychotiques et pour améliorer le fonctionnement global, on avait surtout les antipsychotiques donc, qui ressortaient. En premier lieu, donc qui a une efficacité qui a été retrouvée donc, à 4 RCT sur 5, euh, donc plutôt un traitement qu'on prend en première ligne. Ensuite, pour la deuxième ligne, donc, on avait plusieurs, on avait donc euh, qui est étudiée que dans un RCT qui ne retrouve pas d'effet indésirables significatif, mais du coup, le niveau de preuve était moins élevé. Donc plutôt en deuxième ligne, en alternative à l'alopéridol. Ensuite, on avait la kétiapine, entre 150 et 300 mg par jour. Euh, L'efficacité était retrouvée donc, dans deux RCT. Euh, là, on avait des effets indésirables qui étaient un peu plus rapportés, donc euh, une sédation, nausées, vomissements, céphalées, douleurs corporelles. Donc en deuxième ligne également. Euh, la rispéridone aussi, que dans un RCT, euh, donc plutôt deuxième ligne, avait plutôt une bonne tolérance. Donc en alternative à la donc on avait l'aripiprazole, donc euh, la kétiapine, la rispéridone. Alors ensuite, l'olanzapine, qui a été étudiée quand même dans pas mal de RCT, donc 9 RCT, donc entre 2,5 et 20 mg par jour. Donc, euh, elle, elle, avait une efficacité démontrée dans 9 RCT. Par contre, euh, bon, comme c'est un fort pouvoir de sa mort métabolique, notamment chez beaucoup de patients, on avait une majoration de l'appétit, major... une augmentation du poids, une majoration du DLDL cholestérol. Donc, c'est plutôt en troisième ligne au niveau de la tolérance. Alors, pour ce qui est de la dysrégulation émotionnelle seule, c'était surtout les antidépresseurs qui ressortaient. donc La fluoxétine, en premier lieu, euh, qui a été vue dans trois RCT, euh, plutôt en traitement de première ligne. Ensuite, on avait la mitriptyline, euh, donc, qui avait été étudiée en deux RCT, donc plutôt en seconde ligne. Ensuite, la fluoxamine, donc, étudiée en RCT, donc en troisième ligne. Et ensuite, il y avait été étudié, on a la phénelzine, donc il y avait été en ORCT, qu'on a plutôt mis en quatrième ligne parce qu'utilisation limitée, effectivement, avec la contrainte euh, du IMAO. Voilà, je vous ai mis un petit tableau du coup euh, récapitulatif. Donc, euh, dysrégulation émotionnelle-impulsivité, topiramate en première intention, 200-250 mg par jour. En alternative, la carbamazépine à 820 mg par jour. Ensuite, le valproate, plutôt les hommes, les femmes et nos 500-2200 mg par jour. Quand on a symptômes psychotiques, altération de fonctionnement, donc allopéridol, 4 à 16 mg par jour. En deuxième intention, donc la l'aripiprazole 15 mg par jour. La kétiapine, j'ai fait une faute de frappe, 150 à 300 mg par jour. Et la rispéridone, 2 mg par jour. Et sinon, l'olanzapine, 2,5 à 20 mg par jour. Pour la dysrégulation émotionnelle seule, donc la fluoxétine, entre 20 et 60 mg par jour. La mitriptyline, entre 100 et 175 mg par jour. Et la fluvoxamine, à 150 mg par jour. Voilà, je vous remercie de votre attention.